Le scénario de cet opéra essaye de suggérer l'idée d'un renouveau. J'ai essayé de ne pas dire que c'est la faute à quelqu'un, parce que ça sert à rien. Vous savez, si on commence à parler de dire que ben, c'est la faute à eux, à lui, et ben, on n'en finit plus d'ailleurs. Hein. Alors j'ai eu l'idée de dire bon, ben, écoutez, euh, la Terre, euh, justement, à cause de, de, de tout ce qui se passe, la pollution et tout, s'est euh, fâchée. Et voilà, c'est une sorte d'apocalypse. Euh, cet apocalypse, cet apocalypse fait que les, la Terre euh, est en train de se détruire. Volcans, euh, inondations, etc. Les gens se cachent sous terre, dans des endroits pour échapper. D'autres, malheureusement, euh, disparaissent. Et puis, euh, au bout d'un certain moment, euh, c'est le calme absolu. Et les, les survivants euh, apparaissent et se disent euh, « qu'est-ce qui s'est passé ?». Alors euh, ils finissent par sortir de leur caverne, et dehors c'est l'Apocalypse, c'est la cendre qui tombe du ciel. J'ai les musiciens, j'ai l'orchestre. Alors j'ai l'Orchestre de la Paix, qui est dirigé par un monsieur Abbasi, qui est un Égyptien qui a créé cette, cet orchestre aussi à Genève, qui veut nous rejoindre parce qu'il a dit que c'était une très très belle chose et ça serait une bonne main. Euh, nous avons des chanteurs euh, de tous les pays euh, qui vont de, de, de l'Iran. Actuellement, euh, sont un petit peu en conflit ou, ou pas très, mais je ne veux pas juger. Il y a un gros travail encore, en dehors du fait que nous cherchons des moyens, l'argent pour pouvoir le faire, et j'espère qu'on va le trouver. J'en suis même convaincu qu'on va le trouver. Et euh, il y a aussi la, la, la, la réussite de cet opéra. Parce que l'opéra, nous l'avons en musique, ça y est, il existe, d'une façon synthétique. Euh, euh, on va le mettre ensuite avec l'orchestre. C'est un gros, gros travail. Et je dirais, je dirais qu'il euh, me faut presque même euh, entre oui, une année pour que les répétitions vont se faire pendant une année. Je me suis dit, eh ben, on va leur chanter quelque chose. Parce que ce qui sort du cœur, ce qui sort de l'âme, ce qui sort de la voix, c'est pas simplement, vous savez, bon c'est vrai, déjà aujourd'hui des chanteurs comme, je prends un cas, Jolie Hallyday euh, remplit un stade et, et ça rend des gens hystériques ça. Donc la musique a déjà un phénomène qu'on ne trouve pas dans un discours. Il y a des discours, on va dans une salle, il y a 10 personnes, alors que le discours est très beau. Mais bon, euh, voilà. Tandis que quand il y a dans ce coup quelque chose de, de, de, de fort, c'est-à-dire la musique, les sons, L'oreille, je dirais que c'est aussi important que la vue, ça fait partie quand même d'une chose très importante. Donc l'opéra, c'est ces gens qui chantent très fort, qui ont vraiment le, la voix, le, la force. J'aime la, la force des voix, j'aime la puissance de l'opéra. L'opéra, c'est aussi la vie, c'est pas qu'ennuyeux op... enfin, que l'opéra. Certaines personnes pensent c'est ennuyeux, il y a aussi des danses, il y a aussi de la vie, donc voilà. L'opéra représente aussi en lui-même beaucoup d'énergie, beaucoup de force positive. J'adore l'opéra, euh, parce que pour moi, c'est une façon, c'est un autre dialogue. Je n'ai pas encore les moyens réels de monter une grande production. Euh, et là, je suis à la recherche, effectivement, de, de fonds, de possibilités, d'une aide. Je considère que l'argent, c'est un moyen pour faire quelque chose. Et, et je trouve que c'est fort dommage que, des fois, de très beaux projets, pas forcément les miens, mais d'autres, euh, s'estampe parce qu'il n'y a pas eu les moyens pour pouvoir le réaliser. Et, et c'est là où je me bats aujourd'hui avec euh, des personnes, une personne, notre vice-présidente qui, a, qui a est une des premières, à, à, à, à, est venue vers moi en disant « je vais aller avec vous euh, ». Beaucoup d'autres ont dit « non, moi j'ai pas le temps, et puis combien ça coûte euh, euh, Vous payez pour le faire, etc. » Ça prend du temps, ça c'est sûr, c'est du bénévolat, ça c'est évident. On fait partie d'une association donc par définition c'est du bénévolat. Je suis le, le seul personne qui des défend, qui, qui, qui avance actuellement parce que je considère que je suis obligé d'aller, le, le, le, le libretti se trouve à Nice, le, le, le metteur en scène le, il se trouve à Toulouse, le, le compositeur de musique se trouve à, vers Bordeaux. L'idée qu'on se pose des fois sur dire c'est utopique, chanter, c'est pas ça qui va aujourd'hui euh, transformer notre monde, on en se un monde de paix. Chaque fois que j'étais à l'opéra, j'étais nerveux. Alors je faisais ça parce que j'étais figurant à l'époque, et je partais des fois nerveux. Quand j'étais euh, au milieu de, de, de cette musique à côté, je devenais carrément un autre personnage. Et je me suis dit, c'est vrai que la musique a de si les mœurs. Alors je le dis, euh, je pense que je me suis dit un jour, ben, euh, il faut faire un opéra. Euh, et puis on s'est dit, bon, on va encore aller plus loin, pourquoi pas, euh, parce que euh, maintenant qu'on a l'opéra en main, euh, il faut trouver des chanteurs, il faut trouver des ténors, il faut trouver des, un petit peu tout, tout ce petit monde. Et d'un seul coup, ça s'est fait, avec une facilité étonnante. Euh, J'ai rencontré un une personne qui m'a présenté, un chanteur iranien qui chante à la Scala de Milan. J'ai rencontré une chanteuse israélienne qui chante aussi un petit peu partout en Europe. J'ai rencontré, j'ai parlé avec deux ou trois autres personnalités africaines. Ça a été un coup de foudre parce que j'ai rencontré Sylvain il y a à peu près un an. Et il m'a convaincu de rejoindre, pas convaincu il m'a parlé du projet et j'ai immédiatement envie de le rejoindre. Ça fait moi presque une petite année en fait, que je suis sur le projet, c'est assez inégal, on a beaucoup investi au départ en termes en tout cas, de temps pour créer l'association, pour créer la communication au niveau du site internet, pour créer la brochure. Euh, maintenant c'est un travail différent, c'est la recherche de fonds qui prend du temps. Bon, moi j'ai une activité à, à plein de temps, hein, donc c'est en dehors évidemment. Hein. Et on a pour l'instant investi, euh, par rapport à mes moyens, un petit peu d'argent oui, qui, qui, pour créer le site. Hein, il a bien fallu le payer, créer la brochure, donc ça, on l'a financé personnellement. Et bien sûr que l'opéra, par contre, on ne peut pas le financer. C'est pour ça qu'on est en recherche de fonds maintenant et voilà. J'ai continué et puis euh, dans cette rage de vouloir faire réussir cet opéra, euh, j'ai été loin, j'ai été loin jusqu'au pape. Hein, et de là, j'ai commencé à, à contacter des hautes personnalités qui nous emmenait jusqu'à au Vatican d'ailleurs puisque le pape François homme de paix a dit qu'il serait heureux de venir à la première faire un discours. Nous avons rencontré aussi des personnalités de autres religions monothéistes qui ont dit qu'ils viendraient aussi partager cette initiative. Je dis initiative et surtout aussi de voir le résultat de cela. On va faire des essais au Théâtre du Léman à Genève et nous espérons faire peut-être la première aux Nations Unies. J'ai rencontré des personnalités, le directeur des Nations Unies, on a pu discuter un petit peu de cela, donc notre but c'est de faire cette première aux Nations Unies.